Est-ce que là, il y a du son Est-ce que là, c'est mieux pour le son C'est censé être en direct, alors oui yeah Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent réussir en ligne. On vient juste de passer trois euh, minutes sans son. Donc merci beaucoup à Valérie et à Valérie euh, bah, de m'avoir euh, dit qu'il n'y avait pas de son. <rire> C'est un peu aidant. Donc je vais reprendre. Donc je vous disais que bienvenue dans cette première vidéo du calendrier de l'Avent. Alors ce calendrier de l'Avent... Qu'est-ce que c'est Déjà, c'est un cadeau pour vous, euh, pour vous remercier d'avoir été avec moi toute cette année avec les hauts et les bas que j'ai eus cette année. Euh, j'ai toujours eu euh, des, des messages de soutien, de gentillesse, des personnes qui appréciaient mes tutos, mes vidéos. Donc, c'est aussi pour vous remercier. C'est aussi pour rattraper un certain retard puisque euh, je vais refaire tous les jeudis mes plus gros tutos. C'est-à-dire que euh, vous le voyez normalement, je vais vous montrer ici, donc, ça, c'est euh, le planning, en fait, euh, des tutos. Et vous voyez que tous les jeudis, j'ai prévu de faire un gros tuto. Euh, donc, c'est en fait, c'est la remise à jour de, bah, de mes quatre plus gros tutos. Donc, il y aura, bien sûr, animé une page Facebook. Et c'est une vidéo qui date quand même de 2018. Je vais refaire aussi toute la partie Calendly avec la version gratuite et la version payante, puisque à partir de maintenant, euh, je vais arrêter tout ce qui est vidéo débutant. Je pense que depuis euh, deux ans et demi que ma chaîne existe, euh, vous avez suffisamment de contenu pour les débutants. Et donc, je vais m'adresser maintenant dans tous les tutos qui arrivent aux personnes intermédiaire et avancé. Donc systématiquement quand je ferai une vidéo et je vous dirai bah, si vous êtes débutant, bah, allez voir cette vidéo, elle a déjà été faite, ne vous prenez pas la tête. Par contre si vous êtes avancé, alors avancé je dirais que si vous générez au moins un SMIC de salaire, au moins 1500 euros de salaire tous les mois jusqu'à plus, euh, intermédiaire, c'est jusqu'à 100 000 euros. Donc, on va vraiment s'adresser à vous et, enfin, je vais vraiment m'adresser à vous et également euh, aux personnes qui sont plus loin, puisque moi-même euh, j'ai de nouveaux logiciels que j'utilise. Donc, je vous ai fait il y a deux semaines un tuto qui vous explique justement, euh, qui vous explique justement tous les logiciels que j'utilisais jusqu'à présent. Et maintenant, donc on va voir à partir de maintenant, donc pendant ce calendrier de l'avant et surtout 2022 et bien après, plein de tutos pour vous qui êtes avancés, justement parce que eh bien, je veux travailler aussi avec des personnes qui ne sont pas forcément débutantes. Euh, J'ai déjà des formations en place pour les personnes qui sont débutantes. Et eh bien là, je veux des formations, euh, faire des formations pour les personnes qui sont avancées. Alors, je vais juste aller vous chercher un lien et je vais vous expliquer. Voilà, le lien, il est là. Pour les personnes qui le désirent, il n'y a bien sûr aucune obligation à ça. Euh, J'ai créé une page, une page qui est privée, une page qui n'est accessible que pour les personnes qui se sont inscrites. Donc, je vous mets ici le lien pour vous inscrire. Je vais vous le mettre ici. Alors, hop Donc, par rapport en plus donc, à ce calendrier de l'Avent, pareil, je l'ai voulu aussi sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez décider de regarder tous les jours les tutos sur la chaîne. C'est avec plaisir. Euh, ils seront donc tous les jours en direction YouTube et ensuite, je les partagerai sur d'autres réseaux. On ne peut pas partager par exemple sur euh, Instagram. Mais pour ceux qui désirent aller plus loin, j'ai créé un espace membre dans lequel vous allez retrouver déjà toutes les vidéos. Mais... Aussi, vous allez avoir des bonus, des réductions et des cadeaux. Je vous explique ça. Euh, je vais faire à peu près tous les quatre jours une réduction sur une de mes formations. J'ai une dizaine de formations, très sincèrement, qui dorment aujourd'hui. Donc, c'est un challenge pour moi de les remettre au goût du jour. Donc, c'est ce que je vais faire pendant ces 24 jours. Et pour chacune de ces formations... Il y aura, alors j'ai pas toutes les mettre, hein, mais sur quatre jours vous aurez une promotion sur une formation. Je sais qu'il y a une formation par exemple qui ne sera en promotion que une journée. Donc vous aurez, je pense que je vais rester sur 25%, peut-être que sur une je ferai 50%, peut-être le jour de Noël, qui sait. Donc, sur cet espacement, vous allez avoir des réductions, vous allez avoir également des bonus, c'est-à-dire que pour certains exercices, pour certaines choses que je vais vous partager, eh bien, vous allez avoir droit à des, des cahiers, des feuilles de travail, euh, notamment pour aujourd'hui. Si vous vous inscrivez, vous verrez que... Alors, ce n'est disponible qu'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que demain matin, 9h30, quand la nouvelle vidéo va sortir, eh bien dans l'espace membre, en avant-première, vous verrez en haut, il y a marqué vidéo du jour, il y a le jour. Donc vous avez la vidéo ainsi que les bonus. Donc Les bonus ne sont disponibles qu'une journée. d'accord Les réductions ne sont valables qu'une journée. Donc, il faut aller sur l'espace membre parce qu'en fait, je ne voulais pas créer quelque chose qui va rester sur 24 jours parce qu'il y a peut-être des gens que ça ne va pas intéresser. Et puis, il y a des gens qui sont débutants, il y a des gens qui sont intermédiaires, il y a des gens qui sont avancé donc je vous disais que par exemple le bonus le cadeau du jour on va dire ça comme ça c'est une feuille de travail euh, j'utilise des feuilles de travail que je partage avec euh, mes apprenants c'est simplement une feuille donc là j'ai mes chats qui font des bêtises c'est simplement c'est pas simplement c'est une feuille dans laquelle d'un côté vous avez tout ce que vous avez à faire dans la journée et l'autre côté vous avez euh, tout ce que vous avez à faire dans la semaine parce que moi je m'organise toujours à la semaine et ensuite, vous avez euh, tout ce qui est priorité, tâches à faire, etc. Donc, euh, moi, je les change assez fréquemment, à peu près toutes les semaines. Je les envoie euh, aux personnes avec lesquelles je travaille. Et donc, vous allez avoir aujourd'hui une feuille spéciale Noël que vous pourrez imprimer et réimprimer, puisqu'à partir du moment où vous l'avez téléchargée, elle est à vous. Donc, aujourd'hui, il, il y aura une réduction sur une formation et il y aura... Euh, bah, cette feuille de travail et en fonction des vidéos je vous créerai une nouvelle feuille de travail voilà je pense qu'on a fait le tour, bonjour Olivier j'espère que tu vas bien, bonjour Annabelle donc, n'hésitez pas non plus à partager euh, le calendrier, il est, euh, bah, il est gratuit. Donc, s'il y a des vidéos qui vous parlent, n'hésitez pas à les partager. N'hésitez surtout pas à liker les vidéos, à commenter les vidéos. Vous avez peut-être vous-même vos propres stratégies, euh, vos propres techniques. Donc, je prends très sincèrement, je suis toujours en recherche de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages. Donc, euh, aujourd'hui, j'avais prévu de vous partager quelque chose, mais... J'ai oublié le nom de ce quelque chose. Euh, donc, sinon, je peux vous en parler aujourd'hui. Alors, Je vais vous en parler, je vous donnerai le nom de demain parce que sinon il faudrait que je monte chercher mon cahier en haut. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer en ligne ou qui estiment qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et ces personnes-là, vous, peut-être, tout comme moi, j'ai fait à un moment, eh bien, je vais aller chercher euh, une énième formation, une énième idée. Euh, je vais chercher une énième stratégie, alors que j'ai déjà mis en place des choses. Et en fait, je le dis souvent, ça s'appelle, moi j'appelle ça la technique de la grosse feignasse. En fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment une stratégie qui existe. La solution, la meilleure, est toujours la plus simple. Alors, je vous dirai demain, dans le, la vidéo de demain, le nom de cette... Euh, de, de ce comment on appelle ah ça voyez ah, bah, bah, oui, aujourd'hui j'avais tout noté pourtant j'ai tout préparé mais c'est en haut et j'ai voulu vous faire euh, une petite vidéo en bas avec les calendriers de l'avant parce que bah, on est le premier donc si vous allez sur mon Instagram vous verrez que je vous ai partagé euh, tous ces calendriers donc vraiment vraiment euh, Sophie qui marque mort de rire la technique de la grosse feignasse alors Sophie j'en je dé, je, déduis que tu n'as pas beaucoup regardé mes vidéos parce que j'en parle très souvent euh, la solution la meilleure solution est souvent la plus simple. Il faut arrêter vraiment de chercher euh, midi à 14 heures, surtout quand on débute. Vraiment, Il euh, faut vraiment prendre la plus simple. Une chose aussi que je voulais vous dire par rapport à ce calendrier de l'avant, c'est qu'il ne sera pas dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre. J'ai déjà fait en août de l'année dernière 12 vidéos sur les 12 étapes que vous avez à suivre pour lancer une activité en ligne, si je devais moi-même relancer une activité en ligne. Euh, Aujourd'hui, le but... Je crois que j'ai oublié de nettoyer la caméra. C'est ennuyeux. C'est pas grave. Ça, c'est mon côté hyperactif. Bonjour, Andri. Qui c'est Andri Andri. Bonjour. Euh, donc, les vidéos ne seront pas dans l'ordre. D'accord euh, C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire, voilà, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Ça va vraiment, vraiment être dans le désordre. Ce sera à vous de piocher en fonction de où vous êtes, en fonction de ce que vous faites, en fonction euh, de ce que vous avez besoin aussi. Ça va être des petites pépites, d'accord À un moment, je vais vous parler pop-up. À un moment, je vais vous parler Calendly, donc euh, prise de rendez-vous en automatique. À un moment, je vais vous parler tunnel de vente. À un moment, je vais vous parler bonus, on va vraiment être sur de la stratégie, d'accord On va vraiment être sur de la technique. Je sais que vous préférez les vidéos où je fais technique et où je vous parle d'argent, que vous n'aimez pas trop les vidéos sur lesquelles je vous parle de de mindset, etc. Et pourtant, pourtant, pourtant, si votre mindset n'est pas euh, au top, c'est vraiment ça qui va vous, vous, vraiment, vraiment vous aider à tenir. Je travaille vraiment ça tous les jours. J'ai euh, des rituels d'apprentissage tous les jours. J'ai des rituels tous les jours. Euh, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de. Il y a eu la sonnerie de, mon, de ma euh, manifestation que je fais trois fois par jour. Je fais du sport, je fais de la méditation. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y a dedans qui va faire en sorte que vous allez entièrement réussir. Mais pour ce calendrier de l'avant, il n'y en aura pas beaucoup, je vous assure, on va vraiment, vraiment être sur de la technique et de la stratégie. Voilà, si vous avez euh, des idées de vidéos que vous voulez que je fasse ou de tutos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pourquoi Parce que j'ai laissé des espaces, justement, pour euh, rajouter des vidéos qui me seront demandées. Quand vous allez vous inscrire aussi euh, à l'espace membre, vous allez voir qu'il y a une question une question que j'ai mis euh, qui me permet moi d aussi de, de voir qu'est-ce que je peux vous faire en tuto. Voilà, j'ai fini pour ce premier calendrier de l'avant. Demain, la vidéo qui va sortir à 9h30, c'est sur comment animer une page Facebook. Donc, il y aura des choses qui se continuent et il y aura évidemment des nouvelles choses. Euh, je pense que c'est tout. Écoutez, hop, je vais faire comme ça. On est parti pour 24 jours ensemble, il y aura des vidéos en direct, il y aura des vidéos qui ne seront pas en direct. Si vous avez des questions, j'ai prévu aussi euh, un jour ou un dimanche matin à 10h, 9h30, on va faire un live et je vais répondre à toutes vos questions. Et le 24 décembre au matin aussi, je serai en direct avec vous euh, pour faire un petit point sur tout ce que vous avez aimé, etc. Navec, qui me dit « Inscription faite, Christelle qui me dit « Inscription faite, c'est génial voilà, et puis aussi, euh, ça peut être une bonne idée pour vous, l'année prochaine, préparez votre calendrier de l'avant. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour cette... Euh, c'est un gros tuto hein, qu'il y a demain, d'ailleurs, j'ai commencé à tourner, je n'ai pas fini, donc euh, je l'ai bien préparé et ouais, vous l'aurez demain. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous